...l'expérience que nous avons vécue à Sayada. Et j'ai intitulé ça, euh, le portail de la ville de Sayada, d'une proposition à la construction. Alors pourquoi j'ai commencé par dire que c'est une proposition C'est juste pour insister sur le fait que cette démarche a été une démarche... Euh, comment dire euh, euh, voilà. C'était une démarche spontanée qui a été euh, faite d'une manière spontanée, c'est pour ça que personnellement je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas reproduite ailleurs en Tunisie euh, qu'à faire Alors, euh, en fait, les étapes euh, de, de cette, euh, cette expérience-là ont commencé aussi ici, dans la maison de culture, dans les premières réunions qui ont, été, qui ont suivi euh, la révolution, dans les premières réunions du comité de sauvegarde de la révolution et on avait des idées comment instaurer une, une nouvelle dynamique dans la vie, comment on peut instaurer quelque chose de nouveau dans cette ère post-révolution. Et il y avait l'idée de faire un portail web, un site web, puisque maintenant la jeunesse elle est connectée sur internet, généralement connectée, tout le temps connectée, presque. Donc on s'est dit on va essayer d'instaurer une petite dynamique à la jeunesse qui malheureusement n'est pas très actif, dans la vie euh, culturelle, associative, etc. en lançant un portail. Donc ça c'était la première étape, c'est juste lancer un portail euh, pour la vie où on pensait collecter les informations qui concernent les activités culturelles, les activités de la jeunesse, le sport, ainsi de suite, les activités associatives. Et bien sûr, euh, à fur et à mesure, nous avons pensé à d'autres projets. Mais ça c'était l'étape initiale. Avec l'arrivée de la délégation spéciale, euh, qui a été aussi, il faut dire, peut-être le résultat d'un consensus euh, qui, qui s'était à que c'est aussi une exception à Sayedad le que le conseil municipal, la délégation spéciale nommée après la révolution, était un résultat d'un consensus entre les différents acteurs de la société civile. Donc dans une première réunion où j'ai assisté, j'ai demandé tout simplement aux membres du conseil... Euh, euh, de conseil municipal de me fournir les PV qui sont en train de distribuer sous forme de papier de me les fournir sous forme numérique afin de les publier euh, sur le site tout simplement pour que ce soit accessible encore à plus de monde et bien sûr la réponse a été positive sans, aucun, sans aucune objection donc là aussi c'était une démarche spontanée d'une demande, d'une requête et d'une réponse favorable alors, Dans une autre étape, euh, il y a eu euh, un petit mouvement euh, social à Sayada lorsque euh, il y avait euh, un, un, des travaux de rénovation de fameux enfin, ronds-points. Je ne sais pas si Pétain a encore visité le, le rond-point. En fait, à Sayada, il y a un symbole unique, si vous voulez. C'est le rond-point où il y a trois dauphins. Donc, après euh, 15 ans après, euh, à peu près de sa construction, euh, le ministère... Euh, L'aménagement a dit qu'il y a un problème sécuritaire, et il faudrait le raménager. Donc il y a eu un mouvement social dans la ville pour dire que cette délégation qui est venue juste pour les affaires courantes, elle est en train de faire ces chantiers de grande envergure, qui les a autorisés, qui, euh, et on comprenait pas que ce n'était pas elle euh, l'initiatrice euh, de cette euh, démarche-là. Donc il y a eu aussi une proposition d'un membre du conseil municipal. Pour contre, il effectue un sondage dans le portail web pour sonder les citoyens, pour dire, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qu'ils proposent au lieu de ces fins, est-ce qu'ils veulent les garder, est-ce qu'ils veulent les renouveler, ainsi de suite. Donc ça, c'était aussi une autre initiative pour faire ce sondage. Donc euh, le fameux euh, rond-point dans l'ancienne version, peut-être vous aurez euh, le temps de, de le visiter avec la nouvelle version. Bien sûr, la participation n'était pas très, très, très importante, il y a eu presque 140 votants, mais la tendance a été claire pour que, parce que tout le monde voulait garder les dauphins ou au moins les renouveler. Euh, dans une autre étape aussi, une autre proposition, c'est qu'après euh, la Révolution, il y a eu euh, une baisse de, de, de, de, de, du paiement des, des taxes locales dans toute la, dans toute la République municipalités de toute la République ont souffert de ce problème-là, puisque les, les citoyens ne payent plus leurs taxes. Donc, Il y avait une proposition aussi, émanant du conseil euh, municipal, pour le dire. On aimerait bien publier tout ça sur le site pour que le citoyen, à Sayada constate qu'il y a un déficit financier énorme et qu'on risque de ne plus être capable de payer les, les, les fonctionnaires de la municipalité. Donc, c'était par souci de transparence et de euh, de, pour montrer ce qu'il y a dans la casserole disons, aux citoyens donc ça c'était aussi une proposition euh, euh, spontanée aussi émanant du conseil municipal pour dire est-ce qu'on peut publier et techniquement bien sûr c'est possible de le faire sur le site donc tout ça on l'a fait d'une manière spontanée et c'est après quelques temps qu'il y a des gens qui sont actifs euh, dans le domaine de l'open data et l'open board gens qui sont venus à Sayada pour nous le dire ce que vous êtes en train de faire là, c'est énorme, c'est une révolution, si vous voulez, dans la direction des, des, des collectivités locales, et on appelle ça de l'open et de l'open data. Nous, lorsqu'on a commencé à faire ça, ni moi, ni les membres du conseil municipal, on savait que ça, ça s'appelle de la data, que ça s'appelle de l'open C'est un mouvement à l'échelle internationale qui prend de l'ampleur de plus en plus dans les pays, surtout anglo-saxons. Nous, on faisait ça d'une manière spontanée, d'une manière... Proposition, réponse positive, et c'est après ça qu'on a su que ça s'appelle de l'open data et l'open code. Donc, on a essayé un peu d'enrichir ça, donc, euh, à, à la municipalité de Sayada, donc, euh, à partir presque de, euh, de janvier de 2012, il y a la publication régulière des privés des, des réunions municipales, euh, les publications des privés des commissions d'études et des projets quelques sondages, le sondage du Laurent du Dauphin, le sondage du marché, un sondage aussi qui a été lancé dernièrement pour le plan d'investissement pour voir les citoyens qu'est-ce qu'ils euh, proposent comme projet pour les années futures, pour les années 2014-2018. Euh, au niveau Open Data, il y a eu euh, la publication régulière aussi des, euh, des, des dépenses et des recettes de la municipalité depuis janvier 2012. L'État dit euh, les, les statistiques de rémissances, les décès, etc. Donc tout ça a, a, a évolué. Alors, euh, on, on me pose souvent la question pourquoi ça marche à Sayada. Euh, moi, euh, je dis que ça a été fait d'une manière spontanée, comme j je viens de le signaler tout à, à, à l'heure, mais en plus, je pense qu'à Sayada, il y a euh, un, un duo qui a permis de faire ça. C'est d'un côté, côté, pardon, la société civile les membres de la société civile associative disons qui ont quelques compétences techniques juste pour gérer un petit site web et de l'alimenter et cette compétence technique je suis certain qu'elle se trouve partout en Tunisie dans les jeunes euh, informaticiens ou initiés à l'informatique parce que maintenant la gestion d'un site web elle est devenue simple c'est suivant, suivant, suivant, vous avez un site web qui est prêt, il suffit de l'alimenter mais ce qui n'existe pas dans les autres euh, Municipalité ou dans les autres administrations, c'est la volonté de transparence et d'ouverture qu'on a trouvée ici à Sayada chez le conseil municipal. Donc, ça, c'est le point qui manque, malheureusement, dans votre endroit, parce que j'ai été euh, contacté par beaucoup de jeunes qui veulent re refaire la même expérience, qui malheureusement, ils, se, ils, se, ils sont confrontés à des portes fermées, à des sourdes oreilles, et ils ne peuvent pas euh, franchir le euh, pas. Euh, donc, Déjà, c'est une phrase que je, je, je cite toujours lorsque je parle de l'expérience de Sayada. Pour résumer, c'est « si on n'a rien à cacher, si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher. Donc, pour moi, c'est une phrase qui résume tout. Euh, la, la, la, la collaboration entre la société civile et la municipalité. Donc, c'était juste au niveau société civile. On a juste fait l'installation et la configuration d'un site web. Et comme j'ai dit, simple. On a aussi euh, fait une petite initiation technique euh, aux responsables informatiques de la municipalité afin qu'ils puissent lui-même par la suite alimenter le, le site avec les données sans qu'ils passe par la société civile. Et au niveau de la municipalité, donc, elle, a, elle, a continué, pardon, elle a continué de faire ses publications euh, régulières dans le portrait. Alors, à quoi ça sert Beaucoup de gens euh, nous posent la question, oui, vous êtes en train de publier les données, vous êtes en train de faire ça, mais à quoi ça sert euh, là, je dois rappeler la définition de l'open data c'est que l'open data, c'est que l'autorité la, locale ou l'administration publique, elle doit fournir les données à l'état brut. Et ensuite, c'est aux experts, c'est aux sociologues, c'est aux commerçants d'analyser ces données-là et d'en tirer profit. J'ai pris quelques euh, exemples. Par exemple, j'ai étudié les, les finances de l'année 2012 en regardant les recettes et les finances de la municipalité, les entrées et les sorties de la municipalité dans l'année 2012. Et on remarque, par exemple, que la municipalité, elle est, toujours, elle est toujours dans le rouge, souvent dans le rouge, à part quelques pics où il y a les recettes de l'État qui sont données aux collectivités locales. Les allocations donc, ça c'est une analyse grossière, peut-être quelqu'un. Pardon Ça s'appelle le fond commun. Le fond commun, ah, si, pour la, pour la clarification. Donc, c'est le fond commun, donc c'est typique bleu, ça, ça correspond lorsque l'État donne notre part de la municipalité. Alors, un autre exemple, c'est que qu'à partir des privé, j'ai pu analyser la présence et l'absence des membres de la collectivité, de la municipalité. Ça, c'est important pour moi, parce que le citoyen, il doit toujours avoir ce rôle de, de contrôleur de, de, euh, pour euh, analyser la présence et euh, l'absence. Par exemple, dans les réunions, il y a des réunions euh, où il y a beaucoup d'absents, il y a des membres qui ne sont jamais présents. Donc ça, c'est euh, relatif à l'année 2012. Bien sûr, on peut regarder celle de 2013 et 2014. Ça aussi, ça, ça permet de, de, de, de, de rendre le citoyen responsable pour qui... Et ne, il n'aille pas juste voter et rester tranquille chez lui, non, il doit avoir ce rôle de superviseur pour contrôler euh, les, gens, les, les membres qui les, les eu. Un autre exemple, peut-être socio-économique, c'est en se basant sur les résultats de l'état civil, par exemple si je regarde l'année 2012, si on regarde la salida, le nombre de naissances des, des garçons, il est supérieur au nombre de naissances des filles. Donc, peut-être qu'un commerçant, à Sayada, il dira qu'au lieu d'acheter des vêtements de filles, j'achèterai des vêtements pour des garçons plus que les vêtements des filles. Ça, c'est une analyse socio-économique grossière, disons, que je peux faire, mais d'autres gens, ils peuvent encore voilà, rentrer dans les détails et faire des analyses encore plus précises. Donc, imaginez que ce genre d'information, il est publié à l'échelle de la, de, de la, du gouvernement de on ouvert, voir à l'échelle de la de la République. Alors quels sont les résultats euh, bon, J'ai essayé de, de citer quelques résultats qui, euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui sont générés à partir de cette expérience-là. Alors le premier résultat, c'est que lorsque nous avons, euh, nous avons pris conscience que ce que, sommes, ce que nous sommes en train de faire est important euh, au niveau local, on s'est dit qu'on ne doit pas le garder pour nous, on doit le partager avec les autres et on a organisé avec l'association de la Roche en novembre euh, 2000, euh, 2012, euh, la conférence que nous avons appelée s'appelait "Ouvrir ces données", où nous avons invité des activistes du domaine de l'open data, de l'open source, de la démocratie participative, afin qu'ils nous expliquent un peu les démarches nous, euh, et, et, euh, et nous initiennent encore euh, à cette à cette expérience-là. Un autre résultat, c'est l'obtention du, euh, du du trophée de la municipalité euh, la plus ouverte en Tunisie en 2012. Donc c'était un convoi à l'échelle euh, nationale. Malheureusement, on était deux candidats, la municipalité de Sayada et la municipalité de Mourni. On a pris le premier prix. Alors, un autre résultat qui peut être euh, corrélé un peu avec euh, ce que nous sommes en train de faire euh, à l'échelle locale, il faut savoir que Sayada, elle a un, une grande communauté euh, de citoyens qui habitent en France. Donc, le fait qu'ils qu peuvent consulter le site de, de, de chez eux, consulter les dépenses de la mairie, où va l'argent, comment il est dépensé, ça, ça les a encouragés à faire une collecte en France pour envoyer à la municipalité cette, ce camion d à Cesse qui permet de collecter un peu les ordures dans la ville. Donc, ça, peut-être, c'est un peu corrélé quelque part avec ce que nous sommes en train de faire ici à Sahel. Alors, euh, bien sûr, il y a euh, quelques, euh, quelques articles dans les journaux euh, internationaux qui ont parlé de l'expérience de Sayada. Là, c'est un article du Corée international. Euh, prochainement, c'est pas encore fait, mais il y aura peut-être un article dans le New York Times. et euh, Un article ce, euh, dans Jeune Afrique, C'est pas encore publié, donc je n'ai pas cité ça. Mais les, les journalistes étaient là à Sayada et sont en train de finaliser euh, l'article. Et euh, personnellement, pour moi, euh, le couronnement de ce résultat, c'est le fait de citer l'expérience de Sayada comme un, un modèle tunisien, typiquement tunisien, pour la transparence et pour la démocratie participative et, la pour, et pour la gouvernance ouverte lorsque l'Assemblée nationale constituante a voté pour l'article 139 de la Constitution qui instaure ces, ces principes-là. Euh, voilà, je vous remercie pour votre attention.